Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tenez, je vous fais partager ce beau soleil. Voilà. Alors, cette vidéo va peut-être en déranger certains, mais comme je vous ai dit que c'était ma chaîne d'éveil, et que je vous partagerai avec vous ce qui se passe dans ma, enfin ce qui se passe, mon éveil spirituel en fait, et bien c'est ce que je vais faire. Depuis la dernière, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup euh, importantes, voire même graves. Et euh, la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai pris conscience d'une chose. Je suis partie, euh, ça c'est plutôt côté spirituel, je suis partie en guerre contre les masques, je me suis rendue malade avec ces masques. En fait, j'ai réalisé que si j'avais un problème avec les masques, c'est parce que moi-même, je n'avais pas encore fait tomber tous les miens. J'avais encore des masques à faire tomber et je n'ai pas fait tomber tous les miens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le nettoyage. Ah, le nettoyage. Eh ben, Je suis tombée dedans, comme beaucoup d'entre nous, je pense. On se dit, euh, allez, on fonce, tête baissée. Nous, on a raison, les autres, ils ont tort. Donc, euh, on élimine. Oui, sauf que là-dedans, il est où l'amour Si on élimine les autres, il n'y a pas, pas d'amour. Parce que comment voulez-vous aider les autres si euh, vous les rejetez et, Enfin, si on les rejette et, et si euh, on ne les accepte pas tels qu'ils sont Oui, c'est vrai, je vous ai dit, il euh, y avait le négatif et tout ça, et tout ça. Mais le négatif, on peut s'en préserver. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être en accord avec quelqu'un sans pour cela l'éliminer complètement de sa vie, sans pour cela le mettre de côté. Euh, voir derrière euh, la personne, en fait, que cette personne, elle c'est juste, juste un être humain, et que bah, euh, on l'aime en tant que tel, qu'elle qu ait des idées pareilles ou différentes, c'est pas grave, on l'aime en tant que tel. J'ai faire un petit peu une parabole, c'est-à-dire que voilà, alors je me suis retrouvée, euh, c'est comme si je m'étais retrouvée dans une voiture, avec euh, les gens que j'aime à l'intérieur, et qu'au fur et à mesure qu'on avance, bah, je les mettais, j'ouvrais la porte et je, les fermais et je les mettais dehors, je les mettais dehors, je les mettais dehors, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, parce que je suis. Euh, je me disais, euh, comme beaucoup, comme beaucoup d'entre nous, euh, qu'il fallait faire le ménage, donc... Je nettoyais, je nettoyais. J'ai ouvert la porte, j'ai viré tout le monde. Je me suis retrouvée quasiment toute seule au volant de la voiture. Mais là, je ne savais plus. Je ne savais plus quoi faire. Alors, euh, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide à, à l'univers. Je dis s'il te plaît, euh, aide-moi parce que là, je n'en peux plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. Et là, l'univers, eh il m'a fichue euh, un coup de pied au derrière ou dieu ou comme vous voulez Il m'a bien secoué a bien secoué, hein. a bien secoué hein. il a mis un bon coucou derrière et euh, il m'a dit il m'a fait comprendre regarde en face tu as le mur est-ce que tu veux continuer et aller droit dans le mur ou est-ce que humblement tu fais machine arrière et tu prends un autre chemin alors j'ai eu un temps de réflexion pas long parce que je, je savais ce que je voulais au fond de moi. Au fond de moi, je veux, euh, je veux faire régner l'amour. Et là, je n'étais pas dans l'amour. J'étais dans, dans l'ego, dans le mental, dans la colère, dans la frustration. Et ce n'était pas de l'amour. Loin de là. Et donc, euh, ben, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai fait machine arrière, humblement. Euh, je me suis excusée auprès euh, de certaines personnes pas toutes, mais celles qui comptaient le plus à mes yeux. Je me suis excusée parce que j'ai fait une erreur en admettant qu'on est humain et que tout le monde fait des erreurs et qu'on passe sa vie à faire des erreurs en fait. Et que c'est grâce à ces erreurs qu'on avance. On passe sa vie à faire des erreurs. C'est comme ça, la vie elle est comme ça. Le, ce qu'il faut c'est... Avoir l'intelligence et euh, la bienveillance de reconnaître qu'on a fait des erreurs. De demander pardon, de se les pardonner. Et euh, de continuer euh, tant que possible sur euh, un chemin différent. Alors, euh, ben, moi, je fais marche arrière avec ma voiture. Et... Euh, J'essaye de récupérer euh, certaines personnes, celles qui veulent bien euh, me, me pardonner. Parce que euh, si, euh, si je les récupère pas, ou euh, si pour le coup, elles me tournent le dos, bon, si, si elles n'acceptent pas, elles n'acceptent pas, c'est pas le problème. Parce que bon, bah, elles auront fait leur choix. Moi, j'ai tendu la perche. J'étais sincère, j'étais honnête, j'ai tendu la perche et maintenant bah, euh, le choix leur en revient. Soit ils veulent re revenir dans la voiture, soit bah, ils, ils ont quitté la voiture définitivement. Tout ça pour vous dire que le nettoyage, si on n'y fait pas gaffe, le nettoyage, qu'on nous dit il faut faire du nettoyage, autour de vous il faut nettoyer le négatif, c'est encore une façon de se, de se diviser de se séparer, parce qu'on n'a pas besoin de faire du nettoyage, surtout avec les gens qu'on aime, les gens qui nous tiennent à cœur, on n'a pas besoin de faire du nettoyage, on a juste besoin bah, de se protéger, se protéger c'est-à-dire bah, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous n'êtes pas d'accord, hein, vous ne rentrez pas dans l'histoire, euh, et... Si jamais ils sont en train de discuter d'un sujet qui vous, vous plaît pas, vous bah, euh, ne vous rentrez pas dans l'histoire, tout simplement. Vous adhérez pas au sujet, vous ne rentrez pas dans l'histoire. Mais euh, vous restez là et euh, vous restez présent. Moi, je me suis rendu compte que ce que je voulais le plus, le plus, c'était l'amour. L'amour de, de ceux que j'aime, l'amour de ceux à qui je tiens. Et euh, le nettoyage, s'il doit y avoir nettoyage, ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Et ça, je l'ai compris. Il, il doit se faire tout seul. Et Il doit se faire tout seul. Ce n'est pas à moi de virer les gens de ma voiture. C'est les gens qui sont dans ma voiture qui disent « Ouais, bah c'est bon, euh, ça ne va pas, euh, on s'en va. » Voilà. « Arrête-moi là, je descends. » Moi, j'ai pris les devants et c'est là que j'ai fait l'erreur. Et c'est là où j'ai fait l'erreur. Parce que, comment voulez-vous aider Parce que bientôt, bientôt et ça, je le dis depuis un moment, et ça je ne reviens, je reviens pas dessus, j'en suis persuadée, bientôt il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées. Et quand ces choses-là seront révélées, ben, il y a beaucoup de gens qui vont être perdus, qui, qui vont être qui vont se sentir seuls, qui vont se dire mince comment j'ai fait pour me laisser euh, pour me faire avoir. Sauf que comment voulez-vous aider les gens que vous aimez si vous n'êtes pas auprès d'eux C'est pas possible. Donc euh, il faut à un moment savoir euh, rentrer en soi, aller chercher au plus fond de soi et euh, ça fait pas du bien, ça fait pas du bien. Ça, ça bouleverse, ça chamboule, ça, ça fait remonter des choses qu'on ne voulait pas, des choses qu'on ne voulait pas voir, des choses qu'on avait bien cachées, bien cachées, bien cachées, et que surtout, il euh, ne faut pas que ça remonte parce que ça fait trop mal. Mais c'est justement ça qu'il faut, qu faut nettoyer. Et si on veut que le nettoyage se fasse autour de nous, c'est déjà en nous qu'il faut le faire. Reconnaître ses bonnes actions, reconnaître quand on a fait des erreurs, et euh, bah, quand on a fait des erreurs, euh, demander pardon, s'excuser, et se pardonner à soi aussi, parce que euh, le chemin est dur, le chemin est compliqué, le chemin est difficile. Nous sommes ici dans ce monde de dualité. Et nous avons toujours, j'ai vu un film hier avec, euh, avec mon chéri, et euh, il, il parlait des deux ours, d'un proverbe indien qui disait euh, on a deux ours en nous on a l'ours de la peur, de la colère de la malveillance et on a l'ours de l'amour d'être euh, de l'amour, de l'empathie et euh, la question était euh, « Et lequel gagne ?» Et la réponse est « Celui que l'on nourrit le plus. » Entre ma vidéo précédente et celle-ci, c'est euh, l'ours, l'autre, le, le, celui de la colère que j'ai nourri le plus. Parce que j'avais une colère en moi, une, une fureur, une... Je, je, je, me, laiss, je me suis laissé entraîner sans... Sans même m'en rendre compte au final, dans cette. Euh, euh, comment vous dites Dans ce tourbillon, en fait, ce tourbillon de colère et de fureur. Et, et je m'en suis pris à tout le monde, tout le monde autour de moi. Et la colère est mauvaise conseillère. La colère est mauvaise. Mais je ne me rendais même pas compte que j'étais dans la colère, c'est ça le problème. Et je ne me rendais même pas compte. Et puis, bah, euh, maintenant, j'ai décidé de, de nourrir l'autre. C'est-à-dire de. bah Je fais mon mia culpa en fait, avec cette, avec cette vidéo. Je fais mon mia culpa. Euh, je suis euh, vraiment désolée d'avoir euh, blessé euh, certaines personnes. Je suis désolée d'avoir fait du mal à ce que j'aime. Et. Euh, je n'ai rien pour, pour ma défense, ne serait-ce que le fait que. Bah, tout le monde se fait emporter un jour ou l'autre. On est, euh, Je ne suis ni meilleure ni pire que les autres. Je suis juste un être humain qui essaie de trouver sa voie, qui essaie de trouver son chemin, qui a parfois beaucoup de mal. Et je pense que l'univers, de temps en temps, bah, il nous met au défi. Il, il, il, nous, il nous pose la question à savoir, es-tu prêt et de quel côté te situes tu ben, euh, c'était pas beau, hein. C'était pas beau. Voilà, j'ai pris conscience que je nourrissais le mauvais ours. Et euh, aujourd'hui, je veux nourrir le bon ours. L'ours de l'amour, de l'empathie de la, de et de la compassion. Voilà, je ne je, je, je suis pas quelqu'un de méchant dans le fond, mais c'est vrai que je suis tellement euh, passionnée par les choses et quand je me lance dans quelque chose, je me lance à fond, que des fois je me laisse déborder par certaines situations. Et bah, le fait est que bah, je le regrette après. Je le regrette après. Heureusement que ma voiture, a de bons freins, qu'elle a freiné... Euh, avant que je tape dans le mur. Et maintenant, ben, je laisse le choix à ceux que j'ai virés de ma voiture, d'y revenir ou pas. Voilà. C'était ma petite vidéo. On est le lundi 29, je crois. Je ne sais même plus. Je suis perdue dans les dates. Enfin, on est fin novembre, début décembre. Fin novembre. Et euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et euh, réfléchissez à cette histoire de nettoyage. Sérieux, c'est... Il y a le bon nettoyage et il y a le mauvais nettoyage. N'écoutez ne, pas tout ce qu'on vous dit. N'écoutez pas... Euh, euh, parce que tout le monde a, a une façon différente de réagir. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. N'écoutez pas tout ce qu'on vous propose. N'écoutez pas... Euh, Écoutez juste ce qui sonne juste en vous. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est la meilleure chose à faire que c'est pour vous la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire pour vous, c'est juste d'écouter euh, votre cœur. Et mon cœur, il me dit, euh, humblement, tu as eu tort, reconnais-le, accepte-le, et laisse l'univers faire le reste. Voilà. C'était ma petite vidéo. Je, je vous souhaite un excellent lundi, une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt et du fond du cœur, je vous aime. Bye.